Oui ouais. patate Oui patate <rire> Ah De contre on... on bouge plus là On bouge plus <rire> Ah, Ned Oh mais qui... fuck, Merde Ah Oh mais je me tape là, 10, là. Ah, ah. T'as fini là Bah non Tu peux me dire pourquoi <rire> J'étais pris par un admin, ça a commencé. Vas-y, ah, tu veux que je te mette quoi Un ban ou un warn Un warn. Un gros bordel, merde, gros bordel, un gros bordel. Moi suis à la... à la mairie Arrêtez Arrêtez euh, Gofri kill tout le monde mec, on en masse Stop le piano c'est de la merde Alors c'est qui est bas... est qui est C'est qui qui saute là Attends, je crois que toi t'as pas compris je viens de te mais le relais pas bonne perme là parce que c'est toi toi c'est bonne perme toi moi c'est bonne perme moi ouais ouais, ouais ouais mais on peut même pas faire d'attentat ouais tu vois là disons c'est la purge toi on a le droit hein. c'est la purge la purge elle est finie pourquoi tu fais et peur et seconde, alors on pourquoi se marquer c'est meilleur installé de l'autre parce que as je vachement j'ai vraiment du mal à bouger deux secondes je suis déjà pas mal je ban ce pauvre con là je dois je dois je banne banne allez, je pas le supporter je dois je dois le dire puisque on va le ban je, je le banne comment je le banne com comment bah, as écoute temps euh... écoutez ah tu le banne perma il friche la masse qu'est-ce okay, que ça marche hey ouais, c'est vraiment ça se voit que c'est notre truc mal hein marie du trou trop mal et... prends son prend son stimidé je crois il va se déco Bon, euh... bien que la c'est la fille des amis C'est Dél'Apache qui a une... et puis tu commences, tu continues avec les personnes à ce quoi, avec avec toi Regarde, regarde, regarde Tu es c'est un petit p***** Tu C'est Tu Oui, t'as t'a l'ami Je t'ai muté l'ami muté l'ami Je t'ai muté l'ami Je t'ai Vas-y euh, attends je suis là je suis là gauche je les du trou la eux là il faut les vannes Ah j'avais le chasseur Ah ben ça y est <rire> ah,